Bonjour les amis, euh, je vous retrouve pour le tirage du signe du Gémeaux sur le mois de décembre 2022. Donc on va essayer de regarder ce qui se passe euh, sur ce mois de, de décembre, quelles sont euh, les énergies importantes pour tous les Gémeaux ascendant l'une ou Vénus en Gémeaux. Le message pour les Gémeaux au mois de décembre s'il vous plaît. Et puis euh, on ira voir euh, les détails euh, un peu plus profondément désencombrement alors tout à l'heure j'ai vu euh, en fait avant de commencer la vidéo quand j'ai brassé j'ai vu la nature donc on vous disait aussi par là même de vous connecter le plus souvent à la nature c'est là où vous allez vous connecter à votre âme à votre conscience ça va vous faire du bien là j'ai des encombrements. Donc, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi, emploi du temps. Donc vraiment, euh, il, est, il est question de nettoyage sur ce mois de décembre, si ce n'est pas déjà le cas. Hein, des fois, en, en automne, on fait un nettoyage de printemps. C'est possible, hein. Euh, effectivement, plus il y a de l'espace, de moins c'est encombré, moins c'est en désordre, plus vous aurez l'esprit clair et les choses pourront venir à vous naturellement. Si vous, tout il y a plein de bazar, ça va déjà psychologiquement vous monopoliser votre énergie, vous n'allez pas, pas vous sentir bien. Euh, vous sentir libre, et euh, c'est pareil, les énergies, ben, si euh, c'est sale, ça veut dire qu'il euh, faut faire du ménage. Donc là, c'est pareil, si c'est encombré, euh, dans vos placards, donnez euh, ou vendez, euh, faites ce que vous pouvez pour éliminer un maximum, pour euh, aussi, faites attention à votre travail qui ne vous bouffe pas votre énergie. Alors, on va regarder justement ce qui se passe sur le mois de décembre. Des fois on passe à côté de quelque chose quand on est trop beau soeur, Je peux en parler à un moment donné. J'ai dit waouh. J'étais. Ah bah tiens. <rire> on a l'euro et l'abondance. Donc oui, vous pouvez euh, avoir beaucoup d'argent pendant ce mois de décembre où vous avez déjà eu euh, euh, des récompenses de la vie, en fait, de la prospérité, de la joie, de la joie, parce que l'argent arrive. Euh, C'est marrant parce que j'ai eu un message il n'y a pas très longtemps là il y a quelques minutes en arrière et ça me parlait d'abondance proche donc c'est peut-être justement le signe que c'est confirmé alors les gémeaux gémeaux euh, donc pour le mois euh, vous, votre énergie sur ce mois de décembre pour mes amis gémeaux voilà. un petit peu compliqué là on a un homme jeune ou un homme immature ou de l'harmonie et sexuelle Ah, d'accord. Alors, il euh, y en a qui ont du mal à, à exprimer leur désir, leur chakra sacré est bloqué, hein? chakra du désir, de l'intimité, de, de, de, de la créativité. Et vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à, à, à retrouver l'harmonie, en fait, par rapport à vos désirs. Donc, début de mois, ça veut dire que ça va être un petit peu compliqué, vous allez tourner en rond, il y a une situation qui va, qui va vous demander peut-être quelques efforts, euh, sur le milieu du mois, donc il y a la présence d'un homme, d'un jeune homme où c'est votre euh, énergie pendant ce mois euh, qui est plutôt en recherche d'harmonie. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Vous avez du mal à accepter le, ou à dire ce que vous voulez vraiment ou à exprimer vos désirs profonds. Désir d'harmonie. Vous avez du mal à trouver l'harmonie en vous aussi par rapport à ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes. Donc, euh, le chakra sacré, vous devriez faire des méditations dessus, des soins, euh, ou d'aligner simplement tous vos chakras. Après, euh, ça peut être compliqué avec une personne en particulier sur le plan sexuel. On dirait qu'il y en a un qui est frustré, euh, ou il y en a un qui euh, ne donne pas ce que l'autre veut. Il euh, y a un manque d'harmonie en tout cas c'est très très compliqué mais après je me dis à la fin du mois peut-être que vous exprimez vos désirs sur la fin du mois de décembre Vous désirez, votre, euh, vous, vous exprimez votre créativité si ce n'est pas des désirs sexuels intimes de relation par exemple Et Là vraiment j'ai comme un, un blocage ou du retard par rapport à l'expression de ce que vous voulez vraiment euh, Sur le plan professionnel on a l'isolement, la réflexion, se mettre euh, ouais, euh, sur l'hiver, tiens, tiens. Et connaissance, tiens, c'est marrant parce que cette carte tombe très souvent dans le tirage professionnel, donc ça tombe bien. Euh, <coughs> donc, sur ce mois de décembre, vous allez réfléchir, à mon avis, vous allez vous mettre un petit peu en, en retrait, euh, d'apprendre quelque chose de nouveau sur les mois d'hiver, parce que je vois de suite, hiver, conna... ah, savoir et connaissance, d'apprendre quelque chose d'autre, euh, de vous perfectionner, de, de, de, je ne sais pas d'étudier une situation. Euh, mais il faut y réfléchir. Alors vous allez réfléchir peut-être à une autre façon euh, de, de travailler, à une autre façon de gagner de l'argent. Euh, euh. Et aussi, on peut me dire que vous avez aussi un blocage. Euh, pour ceux qui ont un blocage en ce moment, vous devez y réfléchir sur le début décembre. Euh, pour surmonter ce blocage, pour surmonter cette montagne dans votre vie professionnellement, vous devez étudier la situation euh, plus précisément. Ah oui, il y a quelque chose d'autre qui arrive, il y a une naissance. Il y a une, une nouvelle situation professionnelle, il y a peut-être un projet en vous qui doit être dévoilé, qui doit être développé, on va dire. Parce que ça, c'est l'état quand même euh, hein, de bébé, donc euh, d'embryon. Euh, vous avez le début d'une situation qui est en vous et justement c'est peut-être ça vos désirs de créer quelque chose de nouveau. Hein, par votre, en apprenant en, ou, en faisant, euh, ou en donnant des conseils peut-être aussi, c'est vous l'instigateur de, ce, de, de cette formation. Euh, vous pouvez être quelqu'un qui donnait des conseils pour euh, grandir, à des enfants, euh, pour exprimer... Euh, je ne sais pas moi, ce que vous avez vécu et qui vous fait dépasser les obstacles. Des fois, on a des expériences, il faut les utiliser pour donner justement le maximum d'informations aux autres, afin qu'ils ne fassent pas la même chose que vous, que vous avez fait. Donc là, sur le domaine professionnel, c'est un temps de retranchement pour trouver des solutions et des projets nouveaux, en fait. C'est ça, des projets nouveaux. Alors... Euh, C'est peut-être ça qui va donner des sous, en fait, finalement, l'abondance, si elle arrive. Alors, l'argent, justement, au mois de décembre, comment ça va se passer, l'argent On a une signature, un accord, donc ça peut être quelqu'un qui est déjà dans un contrat. Oh, regardez, je retrouve l'abondance. <rire> ah oui, et ça continue, on va dire comme ça. Ça peut stagner ou ça peut continuer dans le temps euh, sur la fin du mois. Après, attention, parce on a Noël. Donc euh, là, il y a un contrat ici de signer qui vous apporte l'abondance et qui va continuer dans le temps. Euh, ou alors ça va stagner, c'est-à-dire ça va rester comme ça. Mais comme c'est une très très belle carte, niveau financier, si vous signez un contrat, allez-y, c'est beau, <rire> tout est beau. Euh, si vous êtes déjà dans une signature avec quelqu'un, ben voilà vous n'avez pas de problème financier, l'abondance arrive. En général, la majorité, vous allez bien vous en sortir, entre guillemets, vous êtes bien lotis. Euh, donc, si jamais vous avez des problèmes en ce moment, ça, vous, ça devrait aller mieux. Hein, voilà. On ne va pas donner non plus la richesse à tout le monde, mais on va dire que euh, dans ce mois de décembre, vous pouvez avoir des récompenses ou des choses qui vont arriver naturellement, qui vont faire que vous allez vous sentir bien en accord. Domaine sentimental. Allez, domaine sentimental pour les Gémeaux. Oh, encore On a souvent ça. Hein <rire> on tend la main. Oh, vacances des petites vacances Ouais, un break. Et on voit bien qu'il y, y a des vacances à la fin du mois pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, vous allez faire un break. Et on me dit qu'il y a une proposition ici où vous donnez euh, l'opportunité à quelqu'un de partir en vacances, de vous éloigner, de vous évader à deux, seul. Euh, vous, faire, vous faites un break dans le domaine sentimental. Euh, donc là, il y a des couples qui vont vraiment euh, se retrouver à deux, partir vraiment euh, dans, sur une île, euh, changer d'air, euh, voilà, s'évader. Ce sera peut-être même juste un week-end, mais il y a une proposition dans ce style. Hein. Euh, Quelqu'un a envie euh, de, de, de vous offrir euh, un week-end, euh, un moment d'évasion, un moment de ressourcement. Hein. On voit l'île, on voit l'eau, on voit aussi la notion de ce, bien se... De se, de se recentrer sur vous et de faire un break, peut-être justement avec les, le reste, avec le reste, ok Donc fin de mois, break et euh, proposition de partir, euh, tendresse aussi, beaucoup de tendresse, il y a quelqu'un ici qui peut vous proposer aussi beaucoup de douceur, de générosité et de, et de vous évader à deux ou seul si vous avez envie, mais si ce n'est pas vous en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui vous donne ou qui vous offre une proposition de repos. Sentimentalement, c'est vrai qu'on peut avoir aussi besoin de solitude si vous vous retrouvez seul pour faire le point, vraiment. Pour faire le point, pour faire un break avec la vie de tous les jours. Ok Allez, on continue. On va regarder le domaine sentimental pour les Gémeaux. Mois de décembre. Désencombrer votre maison, c'est ça <rire> Faire un break avec le quotidien. Oh, regardez, j'ai une réconciliation qui saute. Donc, il y en a peut-être qui vont se réconcilier, qui vont offrir à l'autre un moment de détente et d'apaisement. Et Alors, message pour les Gémeaux. On a l'ex-partenaire des intérêts oubliés. Oh, punaise mmh. Donc là, euh, il y a une notion que vous avez peut-être été délaissé par un ex, euh, euh, votre ex, euh, quelqu'un vous a oublié, vous a mis de côté, vous êtes cet ex qui pensait à l'autre, mais euh, vous avez eu un moment effectivement de, euh, de ne plus être, euh, de vous sentir rejeté, de vous sentir délaissé, de vous sentir. Euh, ça dépend. Hein, si vous, vous êtes quelqu'un qui aimait qui la solitude et qui a un désintérêt euh, par rapport à l'amour. Ou que, et vous êtes l'ex de quelqu'un ou sentimentalement vous avez votre ex qui carrément vous a oublié, vous a mis de côté. Donc il y avait la réconciliation, n'oubliez hein, pas la sauté du pâté. Donc c'est peut-être un indice pour l'avenir la, euh, prochainement. Ce qui se passe pour les Gémeaux, positif, négatif, donc ce qui se rencontre, euh, ce qui arrive. OK. Alors on a la réussite. Waouh. Le mauvais oeil et la jalousie, oups, la dispute, et le corps physique souffrant, oula, pourquoi on réussit quelque chose vu que le reste. Alors, la réussite, votre réussite peut déranger certaines personnes, ok Votre réussite amoureuse, professionnelle, ici qui est en, en pour, vous réussissez dans la vie, on voit bien l'abondance, tout ça. Euh, donc, attention aux mauvais oeils, aux jalousies qui euh, vous entourent. Ça, c'est des personnes qui s'intéressent à votre vie professionnelle, matérielle ou sentimentale. Et là, je, euh, ça peut effectivement provoquer des disputes si vous êtes bien dans votre couple, admettons. admettons. Vous êtes bien ancré, tout ça, tout va bien. Euh, et tout d'un coup, vous avez des disputes avec cette personne. Pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un qui vous lance un peu le mauvais oeil. Vous savez que trois personnes qui vous jalousent, déjà, ça vous euh, déstabilise. Hein, énergétiquement, ça va vous déstabiliser. Alors, imaginez quelqu'un qui a des mauvaises intentions, qui ne veut pas vous voir réussir ou qui a euh, euh, cette... Donc, protégez-vous parce que euh, soit ce mauvais œil qui vient de l'entourage d'une personne va provoquer des disputes dans votre couple parce que vous étiez bien. Et du coup, vous allez en souffrir, vous allez somatiser. Euh, attention à cet mauvais œil aussi qui peut avoir des... Euh, par exemple, vous bloquez quelque part, il y a votre chakra justement sacré qui bloque, euh, vous, vous n'avez plus envie, vous souffrez de, de du dos, vous, avez, vous savez que le dos c'est très euh, représentatif des coups de couteau, hein? donc euh, des fois il y a des choses comme ça, hein? il faut, sur le plan énergétique on sait que des fois les points, selon les points dans le dos ça représente la méchanceté, quelqu'un qui vous en veut, voilà. ou vous avez des rancunes, des rancœurs envers quelqu'un et du coup vous vous bloquez. Euh, ça peut être aussi une surcharge donc attention à vos problèmes de, de corps en général parce que ça peut, être, ça peut venir de quelqu'un de jaloux, de vous parce que vous réussissez dans votre vie euh, et que ça va provoquer la dispute la dispute voilà. on a des rancunes, on a le chakra sacré qui bloque euh, donc, vous risquez d'être bloqué par euh, l'interférence de mauvaises énergies, on va dire en général, et d'aller dans une, une autre situation alors que vous étiez dans, regardez, rencontre forte. On a une personne ici qui est dans une relation très, très forte, très, du enfin, où vraiment vous avez un lien euh, assez profond, on va dire, c'est quelque chose de très puissant euh, et très aimanté. Mais vous allez souffrir de jalousie autour de, autour de vous qui vont provoquer des disputes et des mâles de, de. Je sais pas moi, mal au ventre, mal à la tête, tout d'un coup, je ne pas pourquoi. Ben pourquoi Parce que vous allez avoir cette rancœur par rapport à votre partenaire, cette rancœur par rapport à cette jalousie, alors que c'est une rencontre très très forte. Donc voilà, faites attention, protégez-vous. Il euh, y a des tas de vidéos que je conseille en ce moment c'est euh, les vidéos de Luc Baudin, euh, vraiment. Euh, où il fait des nettoyages euh, régulièrement, euh, donc vous les faites autant que, que vous voulez, sauf qu'il faut avoir un espace entre les soins, je pense, très souvent il faut attendre quelques jours avant de reprendre une autre vidéo, mais au moins essayez de le faire parce que ça coûte rien, vous passez euh, 10-15 minutes à l'écouter et euh, vous allez vous sentir mieux Alors, on va regarder euh, ensuite euh, le temps, par exemple. Si vous avez une question par rapport à, au temps, on a le signe des béliers. Donc, ça peut montrer le signe euh, le mois d'avril. Oh, il va falloir avoir un esprit entrepreneur. Alors, il y a une semaine et un mois. Donc, là, c'est rapide, hein. C'est-à-dire que si vous avez une question, peut-être que dans une semaine, les choses vont se décanter ou dans un mois maximum. On a le chiffre 1, peut-être le mois de janvier, et aussi la notion de, du bélier, donc le, la période du bélier qui est importante. On vous dit quand même d'essayer euh, d'utiliser l'esprit combatif, en fait, combattant du bélier, un esprit euh, pionnier, en fait, qui va découvrir, qui va aller de l'avant, qui va être ambitieux. Par rapport à votre question, par rapport à, une, à un état d'esprit général sur ce mois de décembre, euh, il faut que vous fassiez les choses, hein, parce que le bélier, lui, il fonce, hein, il ne réfléchit pas trop. Euh, c'est un peu son, son, son impulsion, des fois, qui est un peu trop rapide, mais quelque part, dans son geste, il tente. Après, il peut se casser la figure, certes, mais il tente. Un esprit pionnier, peut-être quelque chose de nouveau euh, à mettre en place, justement, cette notion de naissance, hein. donc c'est important pour vous. Ce mois, et ça va aller vite, c'est à dire si vous attendez quelque chose, ça va arriver assez rapidement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Passez une un bon mois de décembre, et à bientôt. Ciao, ciao.